La réponse à la première question, bien évidemment, la dernière réponse. Une voie balise, ce n'est pas une voie valise. Et une voie balise, ça ne fait pas baliser les autres opérateurs. Pour la deuxième question, dans GSM, la voie balise est transmise sur le slot 0 de la trame TDMA. Et c'est cela qui marque la trame TDMA. Quand on a plusieurs Porteuse dans la cellule, la voie balise n'est transmise que sur une des porteuses de la cellule.